Salut à tous, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec un jeune homme qui travaille essentiellement ce produit. Et oui, je suis à Boué sur le site de Materne, qui fait essentiellement la pomme pote, que vous connaissez sûrement. Et j'ai rendez-vous avec Valère. Allez, suivez-moi, on va découvrir son job. Me voilà équipée, je suis au cœur de la maintenance chez Materne. Alors, j'ai rendez-vous avec Valère, que je cherche. Il paraît qu'il est ici. Valère, c'est toi C'est moi, bonjour. Ah, salut Laetitia, enchanté. Ça va Très bien et toi Ça va. Alors qu'est-ce que tu fais toi comme job ici Je suis responsable maintenant c'est automatisme. C'est-à-dire Alors moi je m'occupe des pannes qui sont surtout liées à l'automatisme, à l'électricité. D'accord. Et on manage en transversal les, tous les électromécaniciens de visine. Ça crée responsabilité Oui. Et là tu faisais quoi par exemple Je J'étais en train d'analyser mes chiffres d'hier. Ouais Tu fais ça tous les jours Ouais, en arrivant. Et alors ça dit quoi ça a plutôt pas mal tourné. j'ai deux ou trois lignes sur lesquelles il va falloir qu'on se focalise aujourd'hui, celles qui ont le moins performé, afin de tuer complètement la panne. On tue les pannes ici, ouais. hein. elles ne reviennent pas. Hein. Rarement. <rire> tu as des sacrés tableaux, ça te permet de suivre en temps réel euh... C'est ça, en la temps prod. réel, la prod en temps réel. Et hier on est une ligne qui a sous-performé quand un convoyeur, alors on va essayer d'aller voir ce qu'il a et voir si on peut le régler. Je t'y Allez, c'est parti Qu'est-ce que tu as fait comme formation Moi j'ai un BTS, assistance technique d'ingénieur. D'accord. Je suis arrivé ici en 2011 en tant qu'électro. Ensuite, j'ai fait 4 ans d'automatisme. Ça a permis de me perfectionner et puis de comprendre le cœur des machines. Et puis maintenant, je suis responsable de l'automne et de la maintenance. Dis donc, tu as une bonne évolution. Hein c'est ça. On va d'abord se laver les mains. Allez. Tu t'imaginais bosser dans l'agroalimentaire quand tu étais plus jeune Non, après, Materne, c'est une super usine avec des grosses opportunités. Tout le monde connaît notre marque principale, la pompote. Bah ouais, ça c'est sûr. Hein voilà. On en a tous mangé. Hein c'est ça. C'est quoi ton rythme de travail, alors Moi, je suis journée, je travaille de 8h à midi, de 14h à 17h. C'est cool Ça va. 8h, c'est des astreintes. Ah ouais, c'est des astreintes Bah oui, forcément. Ouais, tu dois cool. revenir ici s'il y a un problème C'est un gros problème, ouais, Après, on peut gérer beaucoup de la maison avec les taxis. Alors, pour t'expliquer, c'est la conditionneuse qu'on a augmenté de cadence. On est passé de 200 à 208 gourdes à la minute. Maintenant, pour valider la suite, on va accélérer toute la fin de ligne. D'accord. Et pour ça, on va se voir connecter à l'automate. C'est de la programmation en fait C'est ça. Maintenant, on va se connecter à la machine et on va pouvoir lui envoyer le nouveau programme dedans avec les bonnes vitesses définies. Et tu as accès à toutes les machines depuis ton ordi, tu peux ça. tout paramétrer. C'est ça. Donc là, on est passé de 50 coups minutes, donc 200 gourdes, à 52 coups, ce qui fait 208 gourdes sur une minute. Ah bah ouais. c'est au bout de la journée. Euh... sur une minute, mais au bout de la journée, au bout des 19 machines, ça fait beaucoup. Je te laisse faire le calcul. Hein. C'est toujours aller plus quoi. Toujours plus vite. Toujours plus vite, toujours mieux. Et avec la même qualité de produit. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier Tous les jours faire quelque chose de différent. C'est jamais la même machine. Euh... Toujours des pannes différentes, des problèmes différents. Et qu'est-ce que tu aimes le plus chez Materne en particulier Moi je suis rentré en tant qu'électro, je suis maintenant responsable de automne. C'est que Materne a fait beaucoup évoluer. Et maintenant je fais aussi évoluer l'usine en augmentant les cadences et le rendement des machines. Ouais. C'est donnant donnant quoi. Et ton fait confiance et toi tu leur apportes du rendement. Donc là on est dans ton atelier Dans un des ateliers de maintenance, ouais. Ici là on va vérifier que le préventif il est prêt pour ce week-end. Le préventif c'est-à-dire Le préventif c'est prévoir les pannes avant qu'elles arrivent. Pour ça, on va changer des pièces qui commencent à choper du jeu. Ou alors on va faire des gammes complètes de checklists pour s'assurer que la machine soit en état de produire encore 120 heures minimum. Quelle qualité il faut pour être un bon responsable de maintenance comme toi Bon, je pense qu'il faut être à l'écoute des techniciens, surtout. C'est eux qui vivent le plus sur les, sur les machines et c'est eux qui les connaissent par cœur. Toi, tu les formes aussi euh, dans ton équipe À l'automatisme, ouais. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup à l'école et c'est surtout quelque chose de technique et de, de spécifique à nos machines. On a beaucoup de machines qui sont faites par et pour nous. Donc on les forme à les dépanner encore plus vite et dans les règles de la technique et de la sécurité alimentaire. Tu as combien de personnes qui bossent avec toi bon, Maintenant, s'il y a 40 mécanos, et il y a divisé en plusieurs zones. Il y a cinq responsables techniques qui sont managers directs des mécaniques. Comme toi. C'est ça. Il y a l'air d'avoir un bon esprit d'équipe. Il hein y a un bon esprit d'équipe, ouais. Et puis d'ailleurs là, ma terre ouvre les, les portes aux au 100 ans cette année avec une visite euh, globale usine avec les familles. Et du coup, j'ai hâte de faire découvrir euh, l'usine et les petits robots à mon fils. Les deux. J'irais même plus amélioratif. Boué, pour l'odeur du fruit. Électrique, c'est la suite logique de l'automatisme. Robot, au service de l'homme. Déjà 100 ans qu'on vous materne, ici, à l'usine de Boué. Merci beaucoup Valère. Merci à toi. J'étais ravie de découvrir ton job. Bah, tu as rien quand tu veux. C'est vrai, tu m'embauches En apprentissage. En apprentissage, bah c'est déjà pas mal. Si vous aussi, vous avez envie de bosser avec Valère et son équipe, n'hésitez pas à postuler car il recrute ici sur le site de Boué. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et, et abonnez-vous.